Je sais que tu craques fort pour moi, mais comment me les dire? chaque fois que tu me vois dans la vie, ton cœur ne plus tranquille. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Tu fais semblant en amour, on fait pas semblant. J'aime le dire, je serai à toi. C'est rendu des, on vivra erré. J'aime le dire, je serai à toi. My girl, my girl. Ne vole pas tes sentiments, sois juste des terres. On se regarde au coin de zie avec un sourire calimé. Na Bolingo, baye bisso kinga, soukio lingi moto. Yeah yeah yeah, je vais bissayer le cœur peut exploser, tu peux souffrir. Non non non. Je suis quand même innocent, ton cœur a mis de monsô, je peux les construire. Vas-y, laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Vas-y, n'est-ce pas, n'est-ce pas Pourquoi tu fais semblant Pourquoi tu fais semblant Pourquoi tu fais semblant Pourquoi tu fais semblant En amour, on fait pas semblant J'aime les dire, j'essaierai à toi C'est rendu des, on vivra et Bollingo na yo, ba me ma sango Basia me miyango E komi soni Yako ebi sanga, sokyo ni nakanga Eh, hey, hey eh Jojo Mon qui tout à tour Jojo Eh, eh, eh chérie le dire, chérie à toi Va et viens Devant ma porte, c'est pas comme ça Quand j'ai Wai ouais, l'amour Vier me le dire, j'ai les... Vas-y, laisse-toi, laisse-toi Allez, allez. J'ai dit l'espoir, l'espoir, viens me dire tout, baby. J'ai dit l'espoir, l'espoir, l'espoir, vas-y, l'espoir, l'espoir, j'ai me dire, et dire. sait Pourquoi tu fais semblant Pourquoi tu fais semblant Pourquoi tu fais semblant Pourquoi tu fais semblant En amour, on fait pas semblant. Oh my me dire je serai à toi ma gueule, ma gueule nous des on vivra et ma gueule, ma gueule, Viens dire je serai à toi ma Faut pas faire semblant. Faut pas faire pas pas faire semblant.